Yé yé yé les amis, c'est Jojo la pour les blagues. La première, c'est euh, pourquoi les moutons ils se brossent les dents C'est pour garder la laine fraîche. <rire> <rire> Un pou et une puce font une course. Qui va gagner Le pouls, parce qu'il est toujours en tête. <rire> et... Quelle chose arrive-t-il à la cheville de Chuck Norris C'est sa chaussette. <rires> Qu -ce Quelle différence entre 51 et 69 Le 51, il a le goût de l'anis. La nice. Le 69, il a le goût de l'anis. <rires> ouais oh okay, yeah, yeah, les amis Allez, salut les amis, c'était la dernière. Ouais. Je me passe... yeah every time we time every time we time we time we time